ça Les deux de la molinier direction m'arrête sous pour boire des coups <rire> Pour boire de la bière Pour ma part, pas d'alcool <rire> Pour retourner ça va être marrant ah oui vous regardez on a un tien <rire> à nos pieds et voilà comment vous vous sentez maintenant avec nous bien Bien, bien, bien. Il fait beau. Ça monte, mais ce sera plus sympa au retour. Les petites cuisses. Les petites cuisses. Pour le moment, c'est bien boisé. Ouais, heureusement parce qu'il fait déjà chaud. Il fait combien de degrés à plus de moins. Là, Plus ou moins 25. Et ça va monter à 30 cet après-midi. Voilà, on continue notre petite balade. On est bordé du bois là. Et Et la chaleur se fait en plus. Il fait saut. Très bien, très bien. Elle est électrique Elle est électrique mais C'est les autres qui nous poussent C'est pour ça que je me dis qu'elle est électrique Malheureusement au bout ça va Ça va là Ça va encore ça va ça va ça va encore parce qu'on poussait moins. Hein. Ouais. C'est pas mal ça. Ah T'as senti l'accélération, Martin, là Oui oui. Ouais. Et là, il le tient, il porte bien. Ouais, il est plutôt tranquille hein, là. Le vent. Celle -là. Ah oui on est arrivé en fait Et voilà on est arrivé pas arrivé bien. C'est pas très pas pour pas truc là On va aller de la plage pour qu'il sorte de Ouais. On va pas serrer. Voilà, on est ouais, arrivé est à bon port. Ça, pas ça moment, ouais. On va... Non mais parce que moi je pense avec le poids... Ouais, C'est méga bon plan en fait. C'est ouais Ah à la bon quoi C'est bon notre de descente ça s'est bien passé <rire> et pour vous impeccable ça va ah, moi j'ai tout donné ah, mais on euh... a tout donné mais voilà j'ai voilà, plein de transpiration euh, qui se voit pas ouais. <rire> j'ai pu faire euh, sans les bras sans les mains euh... sans les jambes ouais. ça on a vu dans ah <rire> la caméra je peux pas mentir quoi ah non, c'est trop bien la descente. Ah, quoi. Bah ouais. Ouais, hein ah ouais, mais grave. Gros C'est la récompense. Ça fait plaisir quoi, après avoir bouffé et vu, tu ouais. vois, tu euh... as Ouais. Pro mais tu top. vois, l'année dernière, quand on était descendu, on avait eu quand même encore une ou deux ouais. petites montées. Là-bas, hein. là, hein, là c'est tranquille. Non. Mais là, elle est passée, c'était prête quoi. Ah ouais. Et c'était le triple de temps à l'aller, hein une Ah ouais Et voilà, fini pour voilà, je voudrais remercier toute l'équipe.